Thibaut Thibaut c'est directeur de l'Udaf. On a entendu euh, ce, ce rapport à l'argent. Euh, Quelqu'un disait, euh, j'ai oublié son prénom, il aimait bien avoir de l'argent sur lui pour aller dépenser, pour aller acheter, euh, avoir, euh, avoir un billet avec soi, euh, c'est important alors, c'est une excellente question, Philippe, et, et ce dont moi j'aimerais vous parler en quelques idées, c'est du pouvoir de l'argent. Voilà. Et d'abord, euh, on va faire un petit test. Qui, euh, dans l'assemblée ici présente, a de l'argent liquide sur lui Comme ça, en levant la main, qui a conscience d'avoir de l'argent liquide sur lui Bon, c'est pas tout le monde, hein, comme quoi, euh, c'est pas essentiel. Voilà. Alors moi aussi, j'en ai, figurez-vous. Il est caché. Voilà. Donc c'est euh, la partie, une autre des parties animation de l'après-midi, avec un billet. Alors je me tourne vers la spécialiste, Géraldine, économiquement, ce billet représente combien 10 euros. Voilà. ça représente 10 euros ça c'est une déjà une valeur qu'on peut retenir bon, je vais le mettre là pourquoi je le mets là, on verra après cet argent cet argent que vous avez sur vous au nom de quel droit quelqu'un pourrait dire un jour que vous ne pouvez plus le posséder dans votre poche hein Bernard Ribal nous a dit tout à l'heure que nous étions tous vulnérables, ou que nous étions tous avec un potentiel de vulnérabilité. Il a raison. Voilà. Et cet argent que vous avez dans votre poche aujourd'hui, de quel droit, un jour, parce que vous êtes à l'hôpital, parce que vous êtes à l'établissement, parce que vous êtes hébergé par votre frère, par vos enfants, vous n'auriez pas le droit de le détenir dans vos poches. Au-delà, même de la fonction économique que peut avoir un billet de 10 euros donc ça c'était la première idée la seconde idée elle est par rapport à la valeur de l'argent donc économiquement on en a une idée assez précise hein on connaît le cours de l'euro par rapport au dollar mais ce qu'on n'a pas encore identifié c'est la valeur, alors le franc aussi le franc on peut le faire c'est de la mathématique c'est la valeur symbolique de l'argent. Hein la valeur Ce qu'on appelle l'épaisseur symbolique. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, beaucoup plus subjectif. Hein euh, tout à l'heure, on a vu donc dans le reportage des, des comédiens de, de l'atelier théâtre de Capendu qu'ils euh, recevaient 10 euros à l'occasion euh, d'une manifestation théâtrale. Et ils ont dit, c'est de la reconnaissance. Ça, ça vaut déjà plus que 10 euros, de la reconnaissance. Hein? C'est déjà une première, une première notion. Et puis ensuite, donc, donc déjà on voit que l'épaisseur symbolique du billet, elle est bien supérieure à son épaisseur physique. Ensuite, je fais référence à ce qu'a dit euh, ce matin Madame Prieur. Finalement, ce ce petit morceau de papier, c'est ce qui permet le brin de folie. Hein, elle l'a dit, et, et potentiellement, 10 euros, pour moi qui suis extrêmement gourmand, c'est un paquet de tagada. Voilà. C'est mon brin de folie à moi. Voilà. D'autres en ont d'autres, mais ça peut être ça. Et je peux faire ça. Mon brin de folie va transpercer ma chaussure. Hein, parce que je, je n'arriverai jamais à écraser l'épaisseur symbolique de ce machin-là. Voilà. Ce machin qu'on a tous le droit d'avoir dans nos poches. C'est pour ça que moi, la question de, de l'argent de poche ne me dérange pas plus que ça. C'est une évolution de la sémantique, peut-être, d'aller sur euh, argent à disposition. Mais l'argent de poche, c'est le contenant, la poche. Hein euh, moi, je, je, je peux avoir la main sur ce que j'ai dans ma poche. Et, et, la, et euh, la symbolique de l'argent de poche, c'est l'argent sur lequel on a la main. C'est l'argent sur lequel on a une liberté d'agir. Et puis, bon, les choses ont évolué. Hein. Euh, aujourd'hui, on parle de porte-monnaie. Avant, on parlait de bourse. Et aujourd'hui, quand on parle de bourse, on parle d'action. Mais au départ, la bourse, hein, et les cordons de la bourse, c'est un petit morceau de cuir qui sert à recueillir la monnaie. Donc je crois que ces questions euh, sémantiques, bien sûr, elles doivent interpeller, mais il ne faut pas s'y arrêter, il faut plutôt regarder le sens qu'il y a derrière. Qu'est-ce que j'ai euh, dans ma poche, hein, et qu'est-ce que j'ai euh, euh, à ma main, finalement, hein, avec cette liberté de faire. Alors je voudrais aussi faire un écho, euh, je vais vraiment quand même, mais parce que Alain est en train de le regarder. Et puis alors. Je crois qu'il faut le ranger. Alors. <rire> je, le ferai, je le ferai volontiers. Je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas le faire. C'est qu'on me l'a prêté, parce que je n'avais pas d'argent sur moi. Et que je n'ai pas l'habitude. Je, je, je, euh, je le dis à Mme Charval, je n'ai pas l'habitude d'utiliser l'argent qui n'est pas le mien euh, de façon. Euh, pas inconsidéré parce que ce ne serait pas un geste inconsidéré, mais en tout cas ça l'assentiment de ceux qui, qui me l'ont confié. Alors c'est M. Doyen qui m'a prêté cette somme. Bon M. Doyen est d'accord pour qu'on si... mette le billet dans la boîte. S'il est là, je fais son porte-parole. Si... Absolument. Est là, je absolument. peux le faire. Monsieur Doyen si... est d'accord. Il est d'accord. Alors est donc, donc euh, voilà. Bravo. Merci. Merci Monsieur Merci. Doyen. Alors je voudrais, je voudrais revenir sur, euh, sur une phrase euh, d'Alain, Alain, Alain, Alain euh, Aziber, Azalbert, qui a dit, alors moi ça m'a amusé tout à l'heure, il a dit euh, « l'argent de poche c'est bien, mais l'argent en plus c'est mieux ». C'est extra ça, un peu comme slogan. Qu'est-ce que c'est finalement euh, l'argent en plus C'est les projets, les passions, les voyages voilà, et et, et c'est aussi c'est aussi ce, ce brin de folie. Hein c'est aussi ce brin de folie. Et, et euh... mais ça ça dépend de la folie. Si c'est acheter un paquet de Tagada. Hein euh, ça peut être un petit brin de folie oh, et bon je, et un je... brin de folie extrait exceptionnel hein. voilà. <rire> avec, avec un paquet de pagada il fait le tour du monde hein. <rire> ce que je voulais dire c'est que, dire, que euh, tout à l'heure je vous ai demandé si vous aviez de l'argent dans vos poches un certain nombre ont dit qu'ils en avaient mais figurez-vous que par la magie euh, de, cette, de cette manifestation vous allez ressortir de cette journée plus riche que quand vous êtes rentré, parce que vous étiez rentré avec euh, quelques menus monnaies, et vous allez repartir avec des brins de folie. Et ça, ça n'a pas de prix. Hein? Bon, ceci dit, vous pouvez, en sortant de cette, euh, de cette, euh, de cette soirée, aller, aller vous faire un petit plaisir, vous ne serez pas plus pauvre pour autant, hein? ou vous pouvez aussi faire une bonne action, hein? Et euh, vous en serez euh, encore plus riche. Merci. Voilà. Merci Thibault.